Salut à tous, c'est Uc, j'espère que vous allez bien, en tout cas ma part ça va nickel. Aujourd'hui nous allons parler de l'overclocking, dont son abréviation qui est OC. L'overclocking c'est le surfréquençage du CPU. En augmentant la fréquence du CPU, on augmente par la même occasion la performance de ce dernier. Mais en faisant cela, il y aura des concessions à faire, puisque la fréquence du processeur va se découpler, La température de ce dernier va augmenter et la facture d'électricité aussi nous pouvons overclocker le CPU, la RAM ainsi que le GPU. Aujourd'hui, nous allons nous attarder plus précisément sur le CPU, 10 processeurs, dans la langue française. Lorsque vous overclocker votre processeur, cela va augmenter la rapidité au niveau du traitement sur votre PC. Mais quels sont les processeurs overclockables Nous avons d'abord les CPU Intel de série K et X, et chez AMD, tous les processeurs sont overclockables. N'hésitez pas à vérifier sur Internet ou des sites spécialisés pour savoir si votre processeur est compatible pour le processus. Cependant, la carte mère doit être compatible pour l'OC. Avec les processeurs de chez AMD, les chipsets A ne sont pas compatibles pour l'OC. Tandis que les processeurs de chez Intel, les chipsets de série Z et X, permettent de profiter pleinement de l'OC. Voilà ce qu'il y a à savoir sur l'OC dans les grandes lignes. N'hésitez pas à mettre un commentaire de cette rapide et courte vidéo. Je vous remercie pleinement si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un like et la partager. Si la vidéo vous a plu, cela aide la chaîne. Et moi, je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Cela à tous. C'était XoC. Ciao à tout le monde. À la prochaine.